J'ai étudié journalisme, euh, mais en journalisme, je me rendais compte qu'en qu en fait, ça ne m'intéressait pas trop, tout ce qui était politique, économie, etc., enfin un peu tout ce qu'il faut savoir quand même en tant que journaliste. Euh, mais par contre, là-bas, il y avait des cours de documentaires. Et, euh, et donc, on avait une super prof qui nous montrait des portraits, des, des super modokus de Werner Herzog et tout ça. Et, et euh, euh, en fait, après, j'ai fait le choix euh, d'aller de, suivre euh, des cours de cinéma au Ritz euh, à Bruxelles. Et après, je voulais faire un film sur mon père. Euh, et donc, comme j'étais en documentaire, euh, mes profs me disaient, ah oui, c'est super, fais, fais ton film sur ton père. Et le thème, en fait, c'est que mon père est, est bipolaire. Et en fait, je trouvais que ça, ça se rapprochait trop de moi. Euh, je trouvais ça trop... Je me sentais trop mise à nu. Je pense que c'est comme ça qu'on dit en français. Et en fait, par là, j'ai fait le choix de, de faire un film fiction. Et du coup, j'ai changé d'école. J'ai été à Saint-Lucas euh, et j'ai fait un film sur mon père euh, mais en fiction pour, euh, bah pour me protéger un peu de ne pas trop raconter, enfin, pour ne pas que ça se rapproche trop de moi. Mais oui, et en fait, on, on a réussi à, à faire ce film et c'était vraiment super parce qu'aucun de nous avait de l'expérience, mais c'était vraiment une histoire qui devait être racontée. Et je crois que c'était aussi le fait que ce soit aussi personnel, que c'était vraiment un, un projet super important. Et, et, euh, et après il a eu un chouette parcours en festival, donc euh, on était très contents. Dans un festival flamand, en fait, il y avait euh, dans le jury l'écrivain du scénario de « Mon père est une saucisse ». Et en fait il a, donc, il a vu la même histoire, enfin euh, pas du tout la même histoire, mais une histoire de père-fille, et c'est comme ça je pense qu'il a, il a contacté l'autre producteur de, de la boîte a Private View, qui avait vu le film aussi par, euh, par hasard. Et donc ils m'ont contacté tous les deux en disant On a un scénario perfi et on aimerait bien que tu le lises. Je ne peux pas vraiment dire que c'était le coup de cœur direct. Euh, je crois que je retrouvais quand même euh, des choses dans le scénario que j'aimais beaucoup des, des côtés un peu névrosés, des, des familles un peu loufoques, euh, et c'est bien ma tasse de thé. Euh, mais il y avait des côtés aussi que je trouvais justement un peu trop... Mmh, en néerlandais, il y a un mot qui s'appelle flow. Euh, C'est un peu euh, rigolo. Ha, ha", et, et, je, et je voulais, enfin mon challenge en tout cas, c'était comment raconter cette histoire avec un mec qui doit vraiment mettre un costume de saucisse sans que ça devienne trop... Euh, ha, ha, ha", ou rigole parce qu'il y a des saucisses. Et donc je pense que c'était vraiment mon, mon challenge à moi pour essayer de, de garder une émotion. Et, et de créer des personnages qui étaient quand même humains et pas trop caricaturales, même s'ils si terminent quand même dans un costume de saucisse. Et donc, euh, oui, essayer de, de, de garder une, une certaine émotion et, et quelque chose de réel, en fait, quelque chose d'humain. J'avais fait un tout petit projet euh, euh, pour Canvas, en fait, un, un portrait euh, de quelqu'un qui avait des psychoses. Et c'était ma première expérience, en fait, avec tout ce qui était stop motion. Parce qu'en fait, j'ai fait une recherche de par rapport à ce que lui voyait dans mon documentaire, euh, d'essayer de, de visualiser ça avec de l'animation. Donc c'était vraiment un truc qui mettait depuis ce petit documentaire pour Canvas en, en tête et j'aime beaucoup, beaucoup l'animation et, par et particulièrement le stop-motion. Donc en parlant avec Jean-Claude justement de ce scénario, euh, de Mon père est une saucisse et le fait que la petite fille est très euh, introverte en fait, elle a un grand monde intérieur mais, mais à l'extérieur elle a du mal à, à se comporter on s'est posé la question, comment est-ce qu'on peut montrer son monde intérieur Comment est-ce qu'on peut raconter ce qu'elle ressent, euh, mais ce qu'elle n'ose pas exprimer en, en, en vrai euh, Et après, j'ai travaillé avec Pascal Peterson, euh, qui est une superbe animatrice, qui fait des illustrations magnifiques, avec trois, trois de ses petits-enfants qui couraient dans tous les sens, qui venaient nous, nous montrer comment, euh, comment dessiner aussi, parce qu'il y a eu un moment une scène avec une, une, une fusée, mais je sentais que Pascal la dessinait beaucoup trop techniquement parfaite. Donc après, on a, on a demandé aux trois enfants genre comment est-ce qu'on dessine une fusée Et puis c'est à base de leurs dessins qu'on a, qu a vraiment continué aux animations. On a vu vraiment beaucoup d'enfants. Mais c'est vrai que quand, euh, quand Savannah Van Andris est rentrée dans la pièce, j'ai directement ressenti justement ce grand monde intérieur qu'elle avait. Et même pendant l'audition, elle rêvassait, elle n'était pas vraiment là. Et pour moi, c'était vraiment quelque chose que je recherchais énormément dans le personnage de Zoé. Donc dans ce sens-là, j'étais vraiment contente de l'avoir rencontrée. Et c'est son deuxième film, elle avait fait Rosie et Moussa avant. Et donc après, on a commencé à constituer, non, à assembler des familles. Et donc on a regardé, OK, Johan avec, avec plusieurs enfants, Johan avec, parce que Johan Aldebert c'était le premier à qui, enfin, dont j'étais sûre, et après on a commencé à faire donc, des, des petits couples fin, et des familles qu'on a, qu a un peu récomposées pour voir un peu quelle était l'énergie qui passait à travers. Et entre Johan et, et Savannah, il y avait carrément quelque chose de très très beau, une belle complicité. C'est vraiment... Effectivement essayer d'insérer un tout petit peu de magie dans les endroits où on n'y croit pas. Comme mon père disait tout le temps, essayer de trouver le beau dans le dégueulasse. Je crois que c'est vraiment quelque chose qui, qui me plaît. Et, et au plus dur la situation, au plus on a besoin d'espoir. Donc, donc essayons quand même de trouver des, des petits côtés qui rendent, qui rendent la magie de, dans des situations pareilles. Les ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez.